Vous êtes Zaïd Massani Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. Entre-toi, fils de pute Ah, vous voilà Archangel Oh que oui. En tout cas, ça fait du bien de voir un visage amical.